T'es pas allé à la forge Non, non, je suis pas allé. Vous avez de la laine pour les lits Non, mais c'est pas grave, on va miner un peu la première nuit, c'est pas très grave ça. J'ai mis euh... du fer à cuire. Le coffre, il est euh, J'ai déjà des morceaux d'armure, j'attends un gros là. J'ai récupéré du pain. Euh, attends, je le coffre, J'entends déjà du zombie. Ouais, on se barre, faites-vous des épées, Faites-vous des épées en masse. You. On se barre, on se barre, on s'en fout. On, on se barre ouais, ah, parce qu'ils vont me les villageois autrement. Oh, c'est quoi ces portes Bon, y'a un villageois qui fait un câlin au, au cactus. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah, je je pas, je pas, les les un archer Moi j'ai ouais, qu'une pas en moi, mec. X, euh... Je l'ai eu, j'ai défait Non, non, sur ma gueule Oh putain. On a on a de ah, vie, mec, mec. j'ai pris un coup dans la gueule j'ai eu la chance d'avoir trouvé Ah, je retourne de bouton. Ouais. T'as un morceau d'armure avec toi Ah ouais t'as le... un pantalon Tiens je... Il y a il un de squelette Couvre Marty, je vais tendre les de la Non, la Vivi recule, recule, recule, il y a un squelette là-bas. J'ai trouvé quatre fer aussi. Faites gaffe aux archers, ils font très mal, là on est à Oh, poil. il y a un zombie, Marty Ouais t'inquiète. Le zombie on, on peut le gérer, mais le l'archer c'est sniper. Donc... est-ce que vous avez déjà des, euh, des épées en fer ou pas les amis Non, mais Vivi... Momo, euh, archer à ta gauche oui, archer, archer à ta gauche On s'en fout, tu sprint, tu t'arrêtes pas. Il y a parce que. Je récupère un four Elle était bon. temps que je le mange moi On, on s'enterre les enfants ah ouais, ah. La, la, la, restez pas par là parce que... Hey, y a une pomme là, il y a une pomme Ouais, ouais, ouais, ouais go s'enterre. Ah j'ai pris dans le cul Barrez-vous, ouais, barrez-vous, on s'enterre Vous êtes quoi fermé Et ou non, pas là Non mais j'ai des portes là, on s'en fout <rire> euh, Ouais sauf qu'ils sont derrière la porte en train de défoncer On va attendre un peu dans la caca là Attends. Ils arrivent, ils arrivent putain, barrez-vous J'entends voilà. des zombies Ouais, ils sont Prends le time, lead. NON J'ai fait, fait de la merde, Vivi Oh le con. Qu'est-ce t'as le... fait, fait Des boutons. T'as fait des <rire> boutons je... C'est ah, bon, non. ça va les amis, hein, ça va tout. <rire> bon, si vous voulez voir les boutons, ça sera la vue de Mister Momo. <rire> Alors, euh, ça... Je, sais... je t'ai fait trois pioches. Euh, bon, ouais. Moi, je suis derrière Marty. Pour l'instant, je sais pas trop quoi ça, faire. Va bah, dehors. Alors, Nico. de chez tu veux un coup de pioche T'es très bien placé. Oh non, on commence pas On est à poil là. Euh. Tu veux, y tu veux une réponse claire pas ah, putain, j'ai vais donner un coup. C'est pas grave, t'inquiète pas, je suis résistant. J'ai de l'armure et tout à l'heure. J'ai pas de. Je suis seul à avoir perdu de dunker déjà, mais. J'ai une armure. Le eh, le premier qui meurt, je m'en fous, il a un gage. Hein. Ça trouve, ça va Surtout, être si... Surtout si s'il meurt par le PVE. Ouais. Peu importe. Non mais le premier qui meurt tout court. Bon j'ai plus de pioche. Je remonte. Bah, Nico à creuser. Ouais. N Oubliez pas le trop de décalage. Hop. Ah pas qu'on se cligne la tête. Ouais, derrière... Ah non, Vivi Bah, euh, bah tu passes devant moi ouais. C'est pas gentil. Ah j'ai ouais. entendu le, la prise de dégâts jusqu'ici moi. Mais j'ai perdu un cœur et demi. T'es sérieux Ils sont juste derrière toi en fait c'est normal. <rire> bon je fais masse four les amis parce que on en a besoin. Bon là, on est en couche 16, euh, je suis en couche 16 au niveau des pieds, on va redescendre de deux couches euh, minimum. J'ai dû faire la part, je, je vais le taper, je suis désolé les amis. Ah ouais, il petite... fait m'a fait masse pioche, hein, Momo là, il a pas rigolé. Hein. La hein. petite laine, les petites graines, les petites pommes, je regarde la laine, vous l'avez gardée sur vous, il n'y a qu'une laine, d'accord. Ok, ils sont radins les moutons. Je suis désolé les amis, je faisais une... Une petite Des euh... diamants <rire> De la redstone <rire> <rire> <rire> GG, bon, il faut pioche en fer. Hein. Ouais, j'ai une... une pioche en pierre, moi, ouais, j'arrive. Ouais. Vas-y, vas-y, prends... Vas-y Momo, je continue à creuser, moi. Euh, c'est où, Vivi Ah d'accord. Donc, la priorité, c'est la pioche en diamant, l'obsidienne, et pour faire une table d'enchantement bien ...pour nos premières années. J'ai trouvé une Mais t'as <rire> vu le truc Tant mieux, on va pas se plaindre, hein ah, bah On a combien Attends, je, je, je te garde la surprise. Attends, je récupère mmh. ça pour tu, que tu puisses continuer à creuser, si tu veux, hop, hop. Oh, y'a du lapis, je, désolé, je, je fais tout ce qui est à être vieux, Ouais, ah, je fais tout le lapis. Récupérez même la redstone pour l'XP, pour oui, hein, carrément. Oh ah, là là pifie, là, attention Ah Alors regarde moi ça, ça... ça C'est hallucinant d'entrer quoi. quoi. T'as 8 diamants, 9 redstone, 35 lapis. Entre, entre 0 et 100 ans, c'est bon, tu peux dire ça. Ouais, bon, ouais ça voilà, c'est pas souci. Non, ça ne passera pas. Allez les meufs, j'en veux moins 2. <rire> Momo il confond Twitch et Mythique, c'est pour ça. Mais non, mais euh, reste. cool oh C'est euh... J'ai encore trop du jams, les amis. Hein, pendant qu'on se fout de ma gueule là. C'est par où la maison maintenant avec mes conneries? Bien joué. Alors, putain, mais j'ai trop ça, de fleurs fure, quoi, c'est trop, c'est beaucoup trop glace. Les amis, vous imaginez quand même que je trouve du jams? Ah, du coup, il nous annonce qu'il a 33 ans. Ah, GG. Bien joué, joué. Bien joué l'ami. Respect. Ah il On pas ailleurs, que des failles en ça. Plus. ok <rire> Tu l'as oublié sur le fauteuil, <rire> pardon. <À rire> un deuxième petit poulet. Encore <rire> du diams Putain, mais c'est pas possible, quoi <rire> J'ai jamais eu autant de chat de Minecraft de, de toute ma vie, les amis Eh, <rire> hey, bah, et bienvenue sur le serveur Lucky Cube, hein Mais putain, la <rire> saison 1, je, je trouvais que dalle je, Putain, mais sérieux, quoi Je me suis fait ruiner la gueule sur la saison 1, saison 2, bah, elle va me plaire. Hein. J'ai trouvé 17 diams, les amis <rire> non, mais j'ai, oh, <rire> Molo, molo, l'araignée, molo ah, il y a toujours une, y a une sorcière autre, on là sait quand ça commence pas, quand ça finit Ouais, ouais, ouais. ouais. La Et witch, on se fait allez à witch. Si tu... Allez, vas-y. Faites les suicidaires. Ah, oh. c'est lui, hein, moi j'y vais pas, hein. Bon, où tu vas voir. C'est qui, qui le patron Hein C'est moi On en parle Je vais jeter deux flèches. Je vais jeter deux flèches avant. Ouais, je lui mets à peu près 10 coups d'épée. il y a un Creeper là-haut. Gaffe. Faites gaffe, hein. Creeper, moi, je vais pas les aimer. Hein. Coucou. Creeper, arrête de me faire. Il était poussé par le mouton. Alors Celle-là, c'est unique et j'y recorde <rire> Moi aussi Et je suis trop content Parce que je l'ai fumé, tu vois. Je commence à récupérer de la poudre. Euh, alors, les... Tôt, les vaches sont ah, te... de ce côté-là, normalement. quoi, ah, il n'y aura pas besoin de comparateur ni rien, donc pas besoin de quartz pour la ferme. Ouais. Euh... Oh, putain la lave <rire> Momo Momo oui, T'es mort vie. Non, ta gueule. Oh merde Il n'y a plus peu... de bouffe cuite ici Aaaaaaah a... Allez chanson paillard Aaaaaaah ouais, Attention Attention J'ai gagné putain là, les amis. Appuyez sur tab pour voir la vie de Momo eh sur ouais, le best. elle a pas bougé non. les amis, c'est dommage hein oh, La pique fausse voix... Hmm. Momo une chanson C'est voilà. bon, tiens je te file la moitié Bibi Y'a y a même porter. plein de chansons. Je te laisse une galerie les amis What the fuck ah. La chanson, la chanson. Cripper Où ça a pété, oui. Où oui, ça. moi moi moi est moi j'ai vous vos si vous plaît. acheter dans T'as qu'un peu du filet. Je suis en train de récolter ma sphère donc. En euh... train de me oui. battre, moi. Moi, je suis en moins 237, moins 77. Comment ça, il est? Avec. Euh, ouais, avec. Vivi, c'était pas moins 237, calé. 77, c'est pas possible. Bah, ouais. si, mais en. C'est peut-être au-dessus ou en dessous alors Hello boy Mais c'est du tu m'as fini X et Y c'est ça X et Z Faudrait que je retrouve la base moi. Et je vais installer les bases de mon immeuble. Enfin de l'immeuble, ça m'appartient pas. Euh, là, ça fait quand même le quatrième ou je sais plus combien. Ça, là suivi et... moins de 236, 70, 22, 77, tu m'avais dit Euh. Attends. Note-les dans le chat, que ce soit mieux. C'était où euh, la, la remontée là trop... Attends, je, je, je, je te rejoins à Marty. Il y a un voilà. creeper sur ma gueule, mais elle est sérieuse. T'es là Marty Marty t'es où Juste au-dessus de toi. Alors ah, Momo, c'est quoi tes coordonnées Moins 236 et 24. 25, c'est là, c'est là. 26, là, là. Voilà. Ah, et là tu remontes. 24, tu te... ah, je suis en 21 moi. Je me fais ruiner la gueule là bordel putain c'était quoi ce plan foro Vivi Tu m'as fait des coordonnées de merde encore je crois <rire> Non mais sérieux je sais pas cassé une film comme coordonnée mais c'est pas, pas des coordonnées de la où elle était, quoi, c'est pas possible Bah en fait c'est <rire> juste pour que tu crèves Putain mais sérieusement je suis vraiment en train de faire démonter la gueule là le but. Vivi tu casses les couilles Non Je la vénère Putain alors... J'atterris entre de la lave Vivi, deux creepers à côté, des, des snipers qui me défoncent la gueule, je te jure, je te, je te maudis là. Alors, moins 236, 22, moins 76. C'est pas oh. possible Vivi. C'est pas possible, je sais pas quest ce que tu rates comme ligne, c'est pas la unique Z, c'est pas possible. Bah si. On est pas sur la même map, alors y'a un truc. Hein. <rire> <rire> T'as fini de râler, maman. Alors... Je vais mettre dans le chat. Je suis à moins 236, 25, 78, Vivi. Ah, 25 Oui. Donc t'es 3 croix de de moi alors. Alors je vais te 3 blocs. 1, 2, 3. Je suis à moins 236,7, 22, 77,3. Bah, non, tu dois te tromper, Vivi. Non, tu dois te tromper, Vivi. Et question, j'ai plus 3 quarts d'heure, les amis. Alors filez-moi vos coordonnées à vous, s'il vous plaît. Ouais, parce... mais non, 236, mais là on peut. 26, 22, moins 76. C'est dans le j'ai Non. Exactement. Voilà, c'est moins Mais 76, tu, tu... pas 76 Vivi Bah j'ai jamais dit 76, j'ai dit moins Putain, vous me faites chier bordel, fais me faire puter contre cette connerie